muscler et affiner ses cuisses après 50 ans sans matériel. Je vous propose aujourd'hui une routine de 10 minutes super facile, super efficace. Préparez votre tapis, on se retrouve juste après cette intro. Aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un tapis certaines personnes vont aussi apprécier avoir un bloc de yoga ou un coussin sous le genou on s'allonge sur le côté moi j'aime bien avoir un petit coussin sous la tête pour être plus confortable d'autant que la séance va durer un certain temps allongé sur le côté je place aussi mon bloc de yoga, genou ici sur le bloc de yoga, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le poser directement au sol. C'est juste que c'est plus confortable, alors pourquoi pas La jambe du dessous est tendue, on va bien aligner une hanche par-dessus l'autre, l'épaule l'une par-dessus l'autre, la tête bien détendue et reposée. Une minute par exercice, tout simplement, et on fait quatre exercices, c'est tout. On est prêt Premier exercice, on va lever flex, talon qui va au loin on va faire un tout petit mouvement en levant et en abaissant, je ne touche pas le sol, on est parti, je mets mon timer pour une minute, c'est parti, donc super simple on va quand même travailler nos abdominaux et l'allongement de notre colonne parce qu'on aime vraiment faire un, le tour on aime bien allonger en même temps étirer les abdos, fait que je soulève un peu mes côtes tout en continuant de lever la jambe, je travaille toujours l'intérieur de mes cuisses donc le petit mou c'est vraiment les muscles qu'on a Appelle les adducteurs comme vous pouvez voir sur l'écran euh, c'est des muscles tout, tout le long et à l'intérieur de nos cuisses c'est des excellents euh, muscles aussi pour l'équilibre ça nous aide à se maintenir en équilibre et avec l'âge bah, on en a plus que besoin ce sont des excellents muscles aussi pour protéger nos genoux donc euh, on se fait plaisir on se fait du bien et on ne le lâche pas. Fait que n'oubliez pas, si ça devient trop long, bah vous refaites, vous reprenez. Euh, C'est correct. Il reste quelques secondes avec celui-là. Vous allez voir, les exercices, ils sont super simples. Et on aime ça. On maintient la position. Petit mouvement, je kick en avant et en arrière. Tout petit mouvement, c'est vraiment pas énorme parce que je veux pas me blesser le dos. Donc si vous êtes quelqu'un de très cambré comme moi, bah, gardez bien le bas du dos euh, légèrement arrondi, légèrement, hein, pour éviter de cambrer et surtout éviter d'aller trop loin. Donc on est toujours sur la petite minute ici avec cet exercice numéro 2 et on est parti, ça devrait commencer à se sentir. Alors vous allez me dire, oui mais c'est sans matériel oui, on peut rajouter du matériel. Si ça avait à la maison des poids qu'on met aux chevilles, Allez-y, faites-vous plaisir. Ça peut être une belle façon aussi d'augmenter le niveau de cette, de cette séance, de cette petite routine de 10 minutes. Qu on continue, la tête est toujours bien détendue, on garde le sourire, on garde l'engagement des abdominaux, l'allongement aussi du dos. On fait attention de ne pas être tout écrasé. Au contraire, on est vraiment fier de soi, vous pouvez l'être. Hein. Puis moi, j'aime ça avoir quelque chose sous le genou parce que ça aligne mieux mes hanches. Puis ça détend aussi. Euh, ma jambe et je garde bien la position. Alors, on reste là et on fait un mouvement circulaire. On fait attention de bien maintenir. Je rajoute la petite minute là. On fait un cercle dans un sens. C'est comme si je dessinais avec mon talon un cercle et on a vraiment toujours le gainage, l'allongement de la colonne. Oula, je commence à le sentir. Vous allez voir, demain, vous allez, vous allez le sentir. <rire> fait que n'hésitez pas à prendre une pause. C'est pas une compétition. Fait qu'allez-y doucement, puis... Ben je vous dirais, si vous voulez vraiment que cette routine devienne efficace, faites-la au moins 4 fois par semaine. Et vous allez voir la différence. Hein. 10 minutes, 4 fois par semaine, on va le sentir. On va faire, vous n'en faites pas, un bon étirement après. Là, on continue 20 secondes. Ouh, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Et c'est simple parce qu'on est toujours dans la même position, on ne se casse pas la tête, puis c'est ça qu'on aime, faire des exercices qui ne sont pas forcément compliqués, mais efficaces. Allez, avec le sourire, il reste 5, 4, 3, et bien vous savez quoi On fait la même chose dans l'autre sens. Oui, je sais, c'est atroce. Ça commence à être dur là, ça commence à être intense. J'ai bien mis le minuteur Oui. Pfiouf parce que je compte très très très mal, alors c'est mieux d'avoir un minuteur. Parfait. Toujours les abdominaux engagés, toujours le dos long, toujours la tête bien détendue. Oups, j'ai perdu le, le contrôle de mon cercle. Good. Et toujours la jambe qui est là, détendue et relâchée. Allez, on ne lâche pas. Oh, 30 secondes encore. <rire> Respirez, gardez le sourire, gardez votre belle énergie, gardez votre motivation, c'est important. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus de motivation, je donne des cours en Zoom en direct. Je suis à Montréal et euh, bah c'est vraiment le fun en Zoom parce que je peux vous corriger. Et c'est toujours agréable aussi d'être motivé avec d'autres personnes. C'est une belle communauté qu'on retrouve. On n'est pas nombreux en cours et c'est ça qu'on veut pour que je puisse vous corriger. 5 secondes, 4, 3, 2, on relâche. Parfait, on est prêt pour l'autre côté. Donc on va tout simplement se déplacer. Hop, à la fois la tête bien alignée, le bloc de yoga sur le genou du dessus, la jambe bien tendue. Je prends le temps de placer non seulement ma tête, mais mes hanches l'une par-dessus l'autre et mon genou et la jambe tendue au sol, pied flex. Pousse ton talon, lève, reste levé. Petit mouvement de lever et abaisser. On est parti pour une minute. Je mets le chrono en place. Fait que moi, j'aime ça garder ma main devant pour éviter, en mettant la main en arrière, souvent, ça crée de la torsion dans le bas du dos. Fait que je veux toujours garder un maximum l'alignement de ma colonne, l'érection de ma colonne vertébrale. Donc, j'étire les côtes loin du tapis et on respire. N'oubliez pas, euh, vous m'avez demandé vraiment cette vidéo pour l'intérieur de nos cuisses. C'est toujours un endroit qui a tendance à, à se relâcher à, se, à devenir un peu plus flasque alors bien sûr les exercices ça aide mais il y a une deuxième chose qui va vraiment aussi vous aider c'est de boire beaucoup d'eau c'est très important de ne pas lâcher il faut boire de l'eau particulièrement en été bien sûr mais tout le temps ça va aider à drainer aussi euh, les, euh, les tissus vont, euh, vont apprécier on est fait d'eau hein, donc on en a besoin allez lâchez pas, il reste 5, 4, 3, 2 deuxième exercice kick en avant, kick en arrière, n'allez pas trop loin en avant et n'allez pas trop loin en arrière surtout, on ne veut pas cambrer le dos. Vous ne devez avoir aucune douleur dans le bas du dos, c'est juste à l'intérieur de la cuisse que ça devrait se sentir. Donc là c'est intéressant parce qu'on travaille un petit peu différemment les fibres musculaires des adducteurs et c'est intéressant parce que si vous faites aussi beaucoup de randonnées, de vélos, c'est des muscles puissants, on en a besoin pour tout ça. Donc, euh, si vous faites de la course, on en a besoin aussi. Les adducteurs sont des muscles très importants. Vous pourrez lire l'article que j'ai mis en dessous pour euh, vous donner un petit peu euh, à la fois des astuces pour garder euh, les muscles des cuisses à l'intérieur, euh, les adducteurs toniques, mais aussi pourquoi ils sont nécessaires d'être tonifiés pour la posture et pour l'intégralité de notre Corps. Allez, on lâche pas. Il reste 3, 2, 1. On est parti pour les cercles. Petit mouvement circulaire. On lève un petit peu plus haut à chaque fois. Une minute dans un sens. Hihi, on lâche pas, on lâche pas. Ouh, je commence à le sentir. Et le genou toujours bien détendu. Relâche. Ça peut être au sol. Ça peut être sur un coussin. Peut-être sur un ballon. Bloc de yoga. Un livre. Soyez créative, n'achetez pas divers matériels pour rien. Juste, on veut du confort pendant qu'on fait ces exercices. Super. Alors continue. Si vous avez envie de travailler plus toute l'intégralité de vos jambes, ben je vous invite à faire aussi ma deuxième vidéo pour les jambes qui est beaucoup plus sur l'extérieur qu'on appelle les abducteurs et tous les fessiers aussi les muscles pour allonger et affiner les jambes vous avez la vidéo en haut et dans les commentaires le lien de la vidéo super vidéo pareil une petite routine de 10 minutes les deux ensemble c'est la totale 3, 2, 1, vous gardez le sourire, vous restez avec moi. On fait l'autre sens et c'est fini. Après, allez, on ne lâche pas une minute. Let's go J'ai mis le minuteur en marche. On est parti. Toujours les abdominaux connectés pour protéger son dos, pour allonger, pour affiner la taille, les côtes loin du tapis, autant que possible, bien sûr. Mais serrez votre ventre, gainez, respirez aussi. Hein. C'est pas optionnel. Et on continue, il nous reste 30 secondes. Ouh, on va le sentir demain. Donc on va se faire un bel étirement après ça, comme ça, ça va nous, euh, nous détendre. Puis pour ne pas avoir trop de tension demain et pour pouvoir la refaire sans problème. Allez, plus que 20 secondes. Efficace et rapide, c'est ce qu'on veut. J'espère que vous allez apprécier. Laissez-moi savoir dans vos commentaires comment ça a été pour vous cette séance si vous avez aimé, puis n'hésitez pas à me donner ben, des suggestions pour d'autres vidéos. Ça me fera super plaisir. Ok. 3, 2, 1. Et on relâche. Magnifique. Vous pouvez être super fiers de vous. On est parti pour les étirements. C'est vraiment important. Ça ne va pas durer longtemps encore une fois. Fait qu'on est premier étirement. Si vous n'êtes pas confortable dans cette position, utilisez un coussin ou un bloc de yoga. On rapproche les deux pieds ensemble et on va tout simplement amener notre corps en avant Poser nos coudes sur nos genoux on va faire ce qu'on appelle un pnf donc c'est une un travail sur la contraction et la détente pour mieux étirer plus facilement donc je vais pousser mes coudes contre mes genoux et mes genoux vont créer une résistance on va tenir trois secondes dans ce pnf donc on va aller faire 3 2 1 et on relâche puis en général on peut aller un petit peu plus bas et un peu plus loin on reprend Pousse vers le bas, lève les genoux vers le plafond, 3, 2, 1, et on relâche. On le refait une dernière fois, Descends, pousse, 3, 2, 1, et on relâche. Parfait, on va rajouter à la fois l'intérieur des cuisses et un petit peu de colonne. Donc on va aller étirer notre bras vers le ciel et s'étirer vers la jambe. Restez dans la position prenez votre temps, respirez, expirez, arrondissez votre dos, laissez votre dos s'enrouler au centre, relâchez votre tête et déroulez votre colonne tout en douceur. Même chose de l'autre côté, j'ouvre, je place mon pied sur l'aine, j'étire le bras opposé à la jambe qui est tendue et je me dirige vers la jambe qui est tendue. Ouvrez bien votre coude, prenez le temps de respirer, on en profite aussi pour se détendre. Et on va laisser complètement notre corps s'enrouler au centre et à l'avant. On laisse tomber la tête, on arrondit le dos, on prend le temps d'inspirer profondément et on déroule tout doucement notre colonne vertébrale. Voilà pour aujourd'hui J'espère que vous avez réussi à faire cette séance au complet. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas réussi au complet, refaites-la régulièrement et vous allez voir vos progrès. Merci de liker et de partager cette vidéo si vous avez aimé. Et n'oubliez pas, j'ai un guide totalement gratuit avec une semaine d'exercices pour justement vous renforcer. C'est un e-book gratuit, alors vous pouvez le télécharger. Vous êtes libre de le faire quand vous voulez. Merci beaucoup et à très bientôt. Prenez soin de vous surtout, ne vous oubliez pas.